Le rapport du GIEC est consacré à l'océan et à la cryosphère, et plus particulièrement aux océans polaires et à l'océan arctique. Et euh, l'un des thèmes qui a été abordé euh, sont les écosystèmes, en fait les écosystèmes marins arctiques. Aux très hautes latitudes en Arctique, ce qui frappe quand on s'y rend, c'est d'observer dans les milieux terrestres l'absence euh, quasi totale de vie. En fait, ce qu'on voit, c'est de la roche, de la neige, de la glace. Et on se demande parfois comment les, les grands animaux qu'on qu observe peuvent s'alimenter. En fait, la, le plus gros de la, de la production biologique aux très hautes latitudes en Arctique, qui est l'océan le plus polaire de la planète, se, se produit dans l'océan. Et qui euh, finalement constitue une sorte d'oasis pour, pour la biologie, euh, un milieu dans lequel il fait finalement pas si froid. D'une manière générale, on s'attend à ce que ces espèces euh, effectivement répondent de manière négative à ces changements et soit éventuellement remplacé par des espèces qui viennent du sud. Ce qui affecte le plus les, les écosystèmes arctiques, c'est la réduction de la banquise et l'augmentation des apports en eau douce qui proviennent des fleuves et qui proviennent de, du Groenland. Ces deux grands changements sont directement liés à l'augmentation de gaz à effet de serre. Donc La solution à long terme, c'est la réduction de, de, de production de gaz à effet de serre.